150 GT je crois et à côté il y a une, 390. Oui. Il y a une 380 Oui je sens ce qui vient de passer sur la route oui, C'est un peu plus sympa Alors, on Ouf. La tu vois, California, 4,88 Pista et là une ancienne euh, c'est beau hein 430 ah oui c'est beau mais dans pas et ici, regarde, qu'est-ce qu'on a on a une GTC4 mousseau. toute noire, même les jantes noires ici on a une 488 TB toute noire aussi, mes jantes c'est une magnifique 88 Pista Et à côté une 388 Pista bleue Avec des bandes blanches, des belles Elle est très belle Et à côté là, porte la route c'est une porte-fineau C'est la petite Ferrari ça C'est la moins chère Mais elle est magnifique aussi Ça monte hein tu dois quand même pédaler, hein Hop là Et on reste sur la piste cyclable, bien évidemment. Normalement, on sait jamais. Les pistes cyclables, il ferait bien de les refaire en Wallonie. Hein?